Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 30 septembre 2020. Ok, euh, là je fais euh, une vidéo concernant euh, un appel que je viens de faire et que j'ai laissé sur le répondeur téléphonique du bureau du lieutenant-gouverneur du Québec, Jean-Michel Doyon. Ok. Euh, Jean-Michel Doyon, présentement, euh, est un, il est lieutenant-gouverneur, mais... Euh, il est sous dérogation. Il est, il est créé par dérogation à la Reine, par dérogation à la législature du Québec, au Conseil législatif et par dérogation aux droits et libertés de la personne et par dérogation aussi aux garanties juridiques. Et cette dérogation-là, elle est à l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne qui s'appliquent ici parce qu'on donne de l'argent au fédéral, puis on a nos passeports de là et tout ça, puis on n'a pas droit de, de critiquer le fédéral ici au Québec alors qu'on est un pays au Québec depuis 1968. J'en fais la démonstration euh, en 1968, en 1997 et en l'an 2000. Donc, pour votre information, Lissabo est emprisonnée. Elle a été jugée par la reine, une reine anonyme, une reine qu'on ne connaît pas, un imposteur ou une imposteur. Vous comprenez? Et euh, on sait que la dévolution de la couronne, le mot couronne, en 1985, comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. La couronne, ça représente les employés de l'État, les ministres et les fonctionnaires de l'État. Donc, en 1985, Brian Mulroney a dévolu, a dévolu à son autorité à lui, les ministres, tous les ministres et tous les fonctionnaires de l'État à lui, mais pas le peuple. Seulement les ministres et les fonctionnaires de l'État qui sont sous l'autorité du souverain Brian Mulroney. Et à ce que je sache, il n'y a aucune loi qui a transféré son autorité, euh, des ministres et des fonctionnaires de l'État, à un autre premier ministre. Il n'y a pas eu de lettre patente à cet effet-là. Il n'y a pas eu de, de signature du gouverneur général à cet effet-là. Vous savez que ces gens nous sont en 1985, qui a dévolu la couronne, donc qui a dévolu l'existence des fonctionnaires et des ministres à l'autorité de Brian Mulroney, qui devient le souverain. Et on appelle ça la «dévolution de la couronne », donc la «dévolution des fonctionnaires de l'État et des ministres » Euh, au premier ministre du Canada en vertu du chapitre de loi P1 du fédéral de 1985, article 2, qui stipule que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner, comme s'il n'y avait jamais eu de dévolution de la couronne. Donc, c'est comme si on dit les lois, on les utilise même s'il n'y en a pas de loi. On utilise le mot « loi ». On utilise le mot « lieutenant-gouverneur », mais il n'y en a pas. On utilise le mot « gouverneur général du Canada », mais il n'y en a pas. Dans le, la on appelle ça la juridiction 05, qui était divers, qui était une juridiction divers de la Cour supérieure, donc qui, permet à la, qui, a, qui, qui a permis à la Cour supérieure d'abroger l'article euh, 93, d'abroger l'article 93 de la Constitution canadienne, c'était la juridiction 05, le divers. On appelle ça au, sou, au nom du souverain. Et euh, quand on m'a emprisonné, j'avais un document que c'était un 05 aussi au nom du souverain. Et euh, c'était pour l'impôt, alors que l'impôt n'a pas de loi. Ils pas, le le lieutenant-gouverneur n'a pas voulu me le dire. Les juges non plus. Vous comprenez? Les juges n'ont pas voulu me dire que le 05 ou le 73. Le 73, ça, ça représente le, euh, la gendarmerie royale du Canada. Mais les avocats de la gendarmerie royale du Canada n'informent pas la haute direction de la gendarmerie royale du Canada... Qui est, quand ils posent des gestes sur la fiscalité, ils deviennent des criminels eux-mêmes, des agents de la gendarmerie royale du Canada, sans le vouloir. Même si c'est les meilleures personnes du monde, les gens les plus honnêtes, les plus intègres, ils se font fourrer par leurs dirigeants supérieurs qui ne disent pas. Et ça, généralement, c'est tous des avocats du barreau du Québec, partout au Canada. C'est eux autres qui corrompent la justice, qui altèrent notre identité de nature humaine, euh, c'est eux autres qui n'appliquent pas les lois ni les jugements, donc ils n'appliquent pas la loi z 03 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives, donc c'est plus des lois. Pourquoi qu'ils désignent les lois comme des lois alors qu'il n'y en a pas? Vous comprenez? Donc, je vous donne l'exemple ici, l'honorable Guy Gagnon, qui présentement est au bureau du lieutenant-gouverneur Jean-Michel Doyon. Euh, depuis que les n'est plus là, il y a cinq juges qui sont en charge du bureau du lieutenant-gouverneur Jean-Michel Doyon. Ça n'existait pas avant. C'est la juge Nicole Esther Duval, mais là, elle vient de démissionner parce qu'elle a été coincée dans un dossier que je ne suis pas au courant, mais je pourrais quand même l'aider. Euh, parce que comme vice-roi de facto, mais comme vice-roi, moi, on ne peut pas me l'enlever, ça, c'est impossible. Ça, ça ne s'enlève pas parce que les juges sont obligés de me donner le nom du nouveau souverain ici. Parce que j'ai prêté serment en 2013 de protéger les intérêts, la sécurité de la reine de notre monarque britannique. Il n'y a pas de monarque ici au Canada. C'est notre monarque britannique. Puis ceux qui veulent m'astiner, ils m'astineront. m'en fous de ça. Moi, j'ai une ligne de pensée. Je suis direct. Je n'ai de roche de rien. Elle est chrétienne anglicane. Je suis chrétien catholique. Et je protège les bonnes personnes. Pas les crapules, pas les menteurs. Pas ceux qui sont sous serment de confidentialité. Non, pas les gens dont euh, la signature est confidentielle, comme c'est écrit ici. Là. OK c'est comme c'est écrit dans le fameux document du décret signé par le lieutenant-gouverneur. Ça, c'est le fameux décret, je vais vous le lire, c'est le décret 810-2020 euh, du lieutenant-gouverneur concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Et ce décret-là a été fait le 17 juillet 2020, pourtant ça a commencé bien avant ça. Comprenez-vous? On le voit ici, c'est quand même un décret. Si vous le voyez, c'est le décret du lieutenant-gouverneur. Mais il y en a plusieurs décrets, et on n'a pas le droit d'avoir ces signatures, ils disent que c'est tout caviardé. Aussi, quand ces gens, les gens qui caviardent, ils doivent aller en prison immédiatement. Ils n'ont pas le droit de cacher quoi que ce soit au peuple. Rien! Pas dur, rien! Donc, je vous montre ici le fameux document de 2001. C'est le dossier 73 00 647 026 en 2002, excusez. Ici, Guy Gagnon, si on regarde à la même date, là, on va regarder, regardez bien sûr la date. Là, elle est à quelque part ici, attends un petit peu. Euh, OK. On va aller, attendre un petit peu. Elle est ici, la date, elle est là. OK. Ça, c'est la date. Ça, c'est le jeu. On regarde ici. Honorable juge Guy Gagnon, quelle cour Ok, c'est dit ici que c'est la cour du Québec. Vous voyez bien, c'est la cour du Québec. Si on veut d'abord, c'est le même dossier, c'est le même numéro de dossier. Regardez-les bien. Je vais ma feuille. Regardez, le même numéro de dossier. Il y en a un. C'est la Cour du Québec. C'est pas moi qui l'ai inventé. Là. Ça, c'est des notes sténographiques. Et l'autre, regardez. C'est la Cour... La Cour supérieure. Ça se faisait en même temps. La Cour supérieure. À la même date. Toujours la même chose. Voyez-vous, on peut voir ici le 15 mai. La même affaire. Ces gens-là dérogent à n'importe quoi. Ça, c'est en 2002. La dérogation, elle existe depuis 1982, on ne vous le dit pas. Ici, là, je le dis, je le répète, il n'y a pas un juge qui a le droit de juger une cause de COVID, de coronavirus, ou de quoi que ce soit de la pandémie depuis que c'est commencé. Il n'y a pas un juge qui est en déshonneur parce qu'il nous a menti. Ils nous ont toujours menti. Qui juge d'autres choses, mais pas ça. C'est toutes des victimes, les gens qui ont retiré le 2000$ de PCU et tout ça, qui n'ont pas d'impôts à payer là-dessus, je vous le dis d'avance, comme vice-roi. Vous comprenez? Et il faut que ce que je vous dis, c'est rendu public. Les médias d'information ne veulent pas le rendre public, donc je passe par Internet, Puis je sais que vous êtes des milliers à vous partager ce que je vous enseigne. C'est pour ça que tantôt, je vais vous faire écouter ce que j'ai enregistré sur le répondeur du lieutenant-gouverneur. Et il doit, lui aussi, réagir à ça. Il ne peut pas rester sur le neutre. C'est impossible. Il n'a pas le droit de rester sur le neutre. Donc, euh, si on regarde ici euh, le, le fameux décret. OK. Donc, euh, on voit ici le euh, gouvernement du Québec. Euh, euh, C'est le décret. Puis, si on regarde le fameux document ici, c'est celui-là. Bien, ils disent ici, « Décret signé par le lieutenant-gouverneur. J'ai demandé un scan de la signature des décrets sur le COVID-19. Voici sa réponse, la signature des lois. D'après Mme Allard, et probablement ses patrons, les signatures sont des renseignements personnels et confidentiels, voire le document reçu d'elle en PDF. » On est rendu qu'on n'est on, on est plus capable d'avoir des signatures sur des courriers recommandés. Vous savez que la signature remplace la loi. Là, ils ne signent même pas. Donc, il n'y a pas de loi et il n'y a pas de signature. C'est tous des irresponsables. Ça va leur coûter cher en hein, maudit. Croyez-moi en tant que vice-roi. Je sais où je m'en vais. Et je vous dis, je vais aller chercher Robert Lafrenière. J'en ai de besoin. C'est un homme intègre et honnête. Puis, il y en a d'autres. Il y en a d'autres du Québec, j'en suis certain. Il y en a d'autres qui vont allumer là-dedans. Et on voit ici euh, celle qui est responsable dans cette réponse-là. Madame Allard ici. OK. Et je vais vous lire, c'est quoi? Cordialement, Sarine Allard, adjointe de la secrétaire générale associée au secrétariat du Conseil exécutif, ministère du Conseil exécutif, 835 Boulevard René-Lévesque-S, deuxième étage, Québec, G1A1B4. J'ai même le numéro de téléphone, 418-644-766, le poste 4375. Donc, je vous fais immédiatement entendre cette conversation que, que j'ai eue, justement, avec notre... Ben, c'est-à-dire que j'ai laissé sur le répondeur. Ça, c'est ce que j'ai laissé sur les répondeurs du lieutenant-gouverneur. Écoutez bien ça. Ça sera pas long. Euh, attendez un petit peu. Oups. Pour rejoindre la réception, teste le verrou Comment? Pour Bienvenue au cabinet du en gouverneur Composez le numéro de poste de la personne à joindre et dites son prénom et son nom de famille. Pour joindre la réception, teste le numéro ou d'autres réceptions. Je recommence pour être sûr. Bienvenue au cabinet du en gouverneur Composez le numéro de poste de la personne à joindre. À un adjoint, vous son prénom et son nom de famille. Pour joindre la réception, texte le verre ou de instructions. fini votre appel à la réception. Bonjour. Vous avez joint le cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec. Nous sommes dans l'impossibilité de prendre votre appel pour l'instant. Après la laissez votre nom et votre numéro de téléphone et nous fera plaisir de vous rejoindre dans les plus brefs délais. Merci. Oui, bonjour, c'est Jacques-Antoine Normandin. Écoutez, j'étudiais un peu ce qui se passait. et Étant donné que vous êtes sujet à la dérogation en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne, qui déroge à l'article 2 de la même charte, que sont les libertés fondamentales et qui déroge à toutes les garanties juridiques. Je sais que vous avez quatre juges à la Cour suprême et que Nicolas Esther dural euh, qui était juge en chef de la Cour, pas de la Cour suprême, mais de la Cour d'appel. Donc c'est de la Cour du banc de la Reine. C'est la Cour du banc de la Reine. Et euh, j'ai votre numéro d'entreprise, donc j'ai tout ça du bout de la, de la Cour du banc de la Reine, là, qui est au numéro, attendez un petit peu, je vais vous laisser immédiatement. Parce que ça, j'ai trouvé ça un peu particulier. C'est le numéro 88 31 85 67 19 enregistre au registre des entreprises et des biens non réclamés 153-21-66 de Revenu Québec. Donc, vous êtes une corporation en vertu, euh, contre l'article 91 de l'acte de la Myrie du Nord-Britannique. Je sais que, depuis l'effort euh, de, de Mme Lise qui a été emprisonnée, qui a tout perdu tout ça, euh, la couronne ne vaut plus rien. La couronne, on sait comme qu vous, que euh, c'est quand même les ministres avec les fonctionnaires de l'État, en vertu de la loi du Parlement euh, du Québec, c'est-à-dire la loi E20.2 de l'an 2000 qui a fait du Québec l'État national du Québec. Donc, euh, je ne sais pas si... Oh, c'est coupé. C'est ah, pas coupé. là, ça commence. Ils ont coupé. Ils ont coupé. Ils ont coupé. Ça, ça, ça pas Excepte à 15, que sont les garanties juridiques. Oui, je suis Jacques-Antoine Normandin, vice-roi de facto. En reçu de l'article 33 de la Charte canadienne, qui déroge aux libertés fondamentales de tous les citoyens et citoyennes du Canada, et qui déroge aux articles 7 à 15, que sont les garanties juridiques. Les libertés fondamentales sont à l'article 2. Euh, je sais que c'est par dérogation que Lise Thibault a été condamné, a perdu son poste de lieutenant-gouverneur. Et le lieutenant-gouverneur n'a plus autorité ici. Vous savez, même si vous avez passé par la, le comité des vice-rois, euh, ça n'a aucune autorité ici. Pour plus que le gouverneur général, vous êtes au courant de ça. Et la reine, c'était censé... Normalement, je demande encore qu'on me donne le nom du souverain parce que j'ai prêté serment le 23 août 2013 au bureau du sous-ministre de la justice William R. Pentney à Ottawa pour servir la reine d'Angleterre et non servir des, des subrogés ou des gens qui occupent un poste comme imposteur. Vous comprenez? Et étant donné que tout est enregistré ici à Revenu québec dont la Cour d'appel du Québec, qui est enregistrée à Revenu québec contre l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, vous êtes enregistré sous le numéro 88-31-85-37-19, il y a des administrateurs là-dedans, et même si on dit que c'est sans but lucratif, vous avez quand même des codes d'activité économique en fonction, et euh, quand on parle d'économie, vous pouvez dire ce que vous voulez, il y a un programme, c'est la synthèse grammaticale qui se trouve à être trompée, qui se trouve à être dénaturée, qui se trouve à être sabotée euh, par l'administration de la justice. Donc, euh, j'aimerais avoir le nom des quatre juges qui ont été nommés, je sais que Guy. Euh, Gagnon là-dedans. Guy Gagnon était dans mon dossier, euh, à Saint-Jérôme, dans le dossier en 2001 de Louis Courtemanche, qui a dû renoncer euh, tout simplement à, à ses droits et tout ça, étant donné qu'on s'est moqué de lui. Donc, tout le monde s'est moqué de, de Louis Courtemanche. Et j'ai encore la copie de, du texte, comme quoi euh, euh, le juge Guy Gagnon. Euh, n'a pas porté attention à l'article 1, la définition du mot loi dans la loi d'impôt sur le du Québec, qui dit loi comprend une loi autre que loi du Parlement du Québec, et n'a pas tenu compte non plus de la loi Z03 du fédéral, qui dit que les lois militantes ne sont pas législatives et qu'il n'y a pas de législature ici au Canada. Euh, vous savez que mes documents sont publics, vous savez que mes documents sont partagés partout, euh, sur Internet, euh, à la Gendarmerie Royale du Canada, à la Défense nationale, à la Sûreté du Québec et dans tous les corps policiers. La ville de Montréal a tous mes documents complets, ainsi que Robert Lafrenière. Et euh, je, peux, je suis, euh, et je suis en autorité à titre et en qualité de vice-roi, de pouvoir vous demander euh, euh, de m'expédier la fameuse signature concernant ici euh, le décret. Euh, écoutez, c'est à Sarine à la, ici, c'est adjointe de la secrétaire générale associée, secrétaire du conseil exécutif, ministère de, du Conseil exécutif au 835 boulevard René lévesque S, deuxième étage, euh, ils disent que c'est le décret 810-2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Euh, c'est le 15 juillet 2020. Donc, si c'est le 15 juillet 2020, euh, on dit ici décret signé par le lieutenant-gouverneur. J'ai demandé un scan de la signature des décrets sur le le COVID-19, voici la réponse, la signature des lois. D'après Mme Allard et probablement ses patrons, les signatures sont des renseignements personnels et confidentiels. Moi, comme vice-roi, mes, mes renseignements sont publics, ma signature est publique, les déclarations sont publiques. Elles sont là pour servir le peuple et non pour mentir et être perfide envers le peuple. Voilà le document reçu d'elle en PDF et voir le commentaire servant de réponse à son affirmation incroyable, page suivante. C'est écrit ici de Alar Sarine, le 2020-09-29 à 8h17, détail, texte en clair, décret signé lg.pdf et tout ça. Ministère du Conseil exécutif, bonjour. Vous trouverez ici joint des décrets demandés dans lesquels les signatures ont été masquées puisqu'il s'agit d'un enseignement personnel. Non, vous êtes responsable, vous avez une assurance à responsabilité, euh, vous allez me donner immédiatement le nom du souverain que vous représentez, euh, que tous les juges de la Cour d'appel représentent, et si c'est Nicolas Esler Duval, vous devez me le dire. Mon serment a été prêté en 2013 à Élisabeth II, alors que depuis 1893, la famille royale a été simplement déchue euh, de son existence. Le va être atteint. Veuillez terminer votre enregistrement après la tonalité. Donc, euh, vous me rejoignez, M. Jacques-Antoine, vice de facto, au 438-390-6246. 438-390-6246, ce document est enregistré, il est public. Sa conversation est enregistrée, elle est publique. Vous avez la durée maximale pour un enregistrement. Pour envoyer ce message, appuyez sur la touche bien. Raccrochez. Pour l'écouter, votre message a été envoyé. Si vous souhaitez, vous pouvez Donc, euh, c'est rendu public. Je vais le rendre public. Ce n'est pas tout à fait terminé. Et euh, je pense que c'est quand même important que vous sachiez euh, que le pouvoir exécutif ici au Canada, il est, il est déchu, il est révoqué, euh, il est supprimé, il est abrogé. Euh, c'est les fonctionnaires, à la couronne, c'est les fonctionnaires de l'État. OK, c'est les fonctionnaires de l'État avec les ministres. C'est dans la définition de l'Office québécois de la langue française, couronne, c'est la définition. On va mastiner, on va faire n'importe quoi, je prends, je les imprime parce que à ça, je vous l'ai dit, ils vont l'effacer. Ils sont comme ça. C'est comme vous, vous n'êtes pas des gens vivants en droit. Vous êtes vivant dans votre nature humaine sans être titulaire de droit, sans être sujet de droit, sans avoir le droit d'un compte bancaire et sans avoir le droit de payer une dette quelconque, que ce soit des impôts, votre loyer, votre électricité, votre téléphone, le gaz, votre voiture. Il n'y a rien, rien qui vous appartient. Tout ce que vous payez, vous le faites comme un verbe. Vous le faites parce que vous bougez, parce que vous êtes vivant comme une bête. Et ils disent bien aux articles 374, 383, et 384 du Code civil du Bas-Canada que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Et ça date de la loi française de 1713. Donc la France avait déjà précédé là-dedans, avant la loi 6 du d'or de, de l'an 2 du 23 août 1794, qui nous obligeait à porter un autre famille sous peine d'emprisonnement et de la perte de nos droits civils. Et là, actuellement, bien, vous savez que le droit civil, il n'y en a plus. Il n'y a aucun droit pour une nature humaine, pour quelqu'un qui respire, qui mange, qui consomme, qui fabrique. Un, un client, un travailleur, un employé, c'est naturel et ça n'a pas de droit. C'est absolument. Et ça, il n'y a pas personne qui peut mastiner qui, qui là-dessus. Moi, là, je parlais n'importe où publiquement et vous l'expliquez. Puis je vous dis une chose, c'est que votre personnalité, je dit, que vous n'avez pas à vous en débarrasser. Moi, la mienne, c'est Jacques Normandin, qui n'a pas de vie, je suis au courant, je ne suis pas un cave. Il y a le numéro de sociale sociale 231-249-525, c'est mon seul moyen de subsistance, même si je suis le vice-roi. Vous comprenez? Le vice-roi de facto, mais de facto, ça vient de quelle dérogation? Qui occupe actuellement, par dérogation, le pouvoir souverain ici pour, pour pouvoir avoir un lieutenant-gouverneur qu'on paye, avec cinq juges de la cour d'appel pour servir le lieutenant-gouverneur. Pour avoir un gouverneur général, Julie, Julie Payette, ici, qui est payée Puis euh, ils ont commencé déjà à déblatérer sur Julie Payette en disant qu'elle elle, elle bouleverse euh, euh, un paquet de choses. Euh. Je ne peux pas le prendre. Donc, euh, non, écoutez, je l'avais averti, les Paillettes. Je l'avais averti. Mais c'est pas grave. D'une façon ou d'une autre, euh, je pense qu'il y a moyen de, de faire quelque chose. Euh, moi, je suis en train de corriger, je suis parti pour la correction. C'est des, des. Les actes que je pose, c'est pour la correction, c'est pas pour, pour, pour détruire quoi que ce soit. Il n'y a pas question de ça. Donc, il euh, n'y a pas de loi ici. Les juges ne vous le disent pas. Il n'y a pas un juge qui a le droit actuellement, je vous le dis, là, il est en déshonneur s'il décide de rentrer dans une salle d'audience pour une cause de COVID, de pandémie ou de coronavirus. Il est en outrage au tribunal, vous devez lui dire. Et si le juge, s'il décide de prendre le dossier quand même, vous devez lui demander de se récuser. S'il ne se récuse pas, il va falloir faire quelque chose. Vous savez que dans une province, il y a des, il y a des policiers. Quand ils ont vu ce qui se passait et que la population était vraiment victime des mensonges, des tromperies, de la trahison des juges envers, envers ces victimes-là, envers le peuple, c'est les policiers qui sont allés chercher le juge derrière son banc puis l'ont emprisonné immédiatement. Puis moi, je vous dis une chose, c'est que si le juge est emprisonné à ma demande, je m'en vais en prison avec lui, on rentre dans la cellule. Je vous le dis. On va être en cellule ensemble. Puis on va avoir des crayons puis des papiers. Des enregistrements. Je vous le dis. Je vous le dis. Comme vice-roi, il va être en cellule avec moi, puis on va parler. Pas compliqué. Puis on n'y aura pas de question d'avoir des avocats. Là, actuellement, le Conseil de la magistrature, là, j'ai un beau petit papier ici. Attendez, tu peux le trouver à quelque part. Okay. ok, voilà ici. Regardez. Voilà, Conseil de la magistrature. On voit, euh, je pense que c'est Paul... Euh, attendez un petit peu. C'est Paul Crépeau. Voyez-vous? Ça se trouve, ben, Paul Crépeau. Et c'est un avocat qui est le directeur exécutif du Conseil de la magistrature. Pourquoi ils ne mettent pas un juge? Pourquoi ils mettent des avocats? C'est les avocats qui conseillent les juges. Donc, le juge n'a plus rien à foutre. Le juge, il devient une marionnette. Et souvent, quand il agit dans sa... Forme de souveraineté par pouvoir discrétionnaire. Souvent, ils se vengent. « Moi, j'ai été victime de juges vengeurs dans les dossiers de Linda Lemay, Gode de l'Estrie, dans les dossiers de Jean-François Dubois et de Régent Dubois. À Notre-Dame-des-Bois, construction, Régent Dubois et fils, j'étais partenaire avec eux autres. » Et dans le dossier de Jean-Pierre Van der qui est rendu justement aux Philippines, il y a 200 acres de terre, il y a une plantation de bananiers, tout ce que vous voulez. Et euh, il y en a d'autres aussi euh, qui sont victimes. Et parce qu'il entendait mon nom dans le dossier, il punissait. Le de l'industrie, ça s'est vendu 64 000 à un monsieur Bergeron, alors que j'avais pris pour le service de Linda Lemay puis moi j'étais président, j'avais quand même enregistré un privilège, euh, euh, une hypothèque légale de 780 000 L'INDA a enregistré une hypothèque légale de 700 000 Puis les autres, ils ont vendu ça, ils ont fait fi de toutes nos affaires, ils ont vendu ça à 64 000 Vous comprenez? C'est comme dans le dossier que je connais de quelqu'un qui est revenu de Pabos, qui s'est fait voler la loi sur l'expropriation. Tous les articles sans exception, c'est du vol. C'est du vol. Tous les articles de la loi sur l'expropriation au Québec, c'est tout du vol. Et la personne en question a reçu tout simplement un chèque de 48 742 piastres qu'on n'a jamais déposé, qui sort du ministère de la Justice, c'est un G107 qui est certifié, et ce chèque-là, il n'a jamais été déposé. Puis, revenu Québec, a fait un prélèvement quatre ans plus tard, le 12 avril 2012, il a fait un prélèvement de 1201 et 58 sur ce chèque-là, qui n'a jamais été déposé. Donc, le solde n'a jamais été altéré. Il est toujours à 48 542 J'ai le document, j'ai le numéro de dossier. C'est pour ça que je dis « dossier 153 21 66 ». Vous comprenez? Parce que René québec n'est pas une banque qui n'a pas le droit de fabriquer de l'argent. fabrique de l'argent à partir de ça. Elle s'est fabriquée 1258, et maintenant, elle peut se faire des chèques à elle. Elle peut se sortir de l'argent ex nihilo, sans provision, de 1258 jusqu'à concurrence de 48 000 Autant de millions de fois qu'elle le veut. Autant de milliards de fois qu'elle le veut. Voyez-vous comment on est rendu le système? Et si on va en cours, on va perdre. Parce qu'oubliez pas que les avocats sont là pour faire perdre les citoyens, pour faire perdre le vice-roi, pour mettre en prison notre lieutenant-gouverneur, par un autre souverain qui a jugé les Cibos. Je vais voir le nom de ce souverain-là. Ça presse! Ça presse! Vous comprenez? Et les c'est une amie à moi. Pierre-Yves Gloutier, c'est un ami à moi. Vous comprenez? C'est des gens honnêtes. C'est des gens qui se sont dévoués pour la société, comme le fait lui-même actuellement Jean-Michel Doyon, qui est bâtonnier, mais qui est une marionnette, il le sait. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, lui, là. Il y a cinq juges qui, à, qui le bloquent actuellement, là. C'est des juges de la Cour d'appel, c'est le plus haut tribunal du Québec, ici, là. Vous comprenez? Puis, quand un juge fonctionne avec la dérogation, ça ne donne absolument rien d'aller en appel d'une décision d'un tribunal inférieur d'une vidange, si on veut. Ça ne donne absolument rien. Et pourtant, il y a des bons juges. Il y a des bons juges. Moi, j'ai une dizaine de juges qui m'ont donné raison. Ce n'est pas parce qu'ils m'ont donné raison, parce que c'était moi. Non, c'est parce que les autres ont compris ce que je leur disais. Il n'y avait pas un voile devant eux comme par leur orgueil. C'était pas des gens qui étaient imbus d'eux-mêmes, qui avaient, qui étaient voilés par, parce qu'ils étaient imbus d'eux-mêmes comme la majorité des juges. Non, c'était des juges vraiment humbles, des juges humains, des bons juges. Les avocats, ça, je n'en connais pas. C'est impossible. Il n'y en a pas. Ben, écoute, j'en avais un mot. Je bon, moi, Michel Lebrun, prisé, il m'a moyen à Il ne pouvait pas dire la vérité. Il n'avait pas le droit de faire respecter l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et des libertés de la personne du Québec. Il n'y avait pas le droit. Puis pourtant, les jugements forçaient l'application de l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. J'avais trois jugements. Il y en avait un en cours, en cours municipal à Montréal, l'autre en cours du Québec, puis l'autre en cours supérieur. Puis la cour supérieure, Jean-Michel... Euh, euh, C'est... Euh, euh, Jean-Paul Jean Bellavance, qui se trouvait à être juge, qui a dérogé au jugement du juge Furénal Alfrechette, qui est décédé aujourd'hui. Donc, vois-tu vois la dérogation? Et la juge euh, Lucie... Euh, euh, Samoisette, ok, la Cour supérieure, Ben, sa sœur Luce, Lynn Samoisette, la juge de la Cour supérieure à Sherbrooke, mais ben, sa sœur Luce Samoisette était rectrice de l'Université de Sherbrooke en même temps qu'elle était aux ressources humaines de l'Agence revenu du Canada quand elle m'a emprisonné, quand j'étais emprisonné en 2014. Il était en situation de conflit d'intérêts. C'est rien que ça qui existe. C'est seulement ça qui existe. Moi, qui je protège? Je vais protéger les policiers, les bons policiers. Je vais aller rechercher Robert Lafrenière. Oui, vraiment, il va falloir qu'il me supplie de ne pas vouloir parce que je vais aller chercher. C'est vrai, je suis certain. C'est drôle parce que j'écoutais un petit peu euh, euh, Claude Poirier, puis Claude Poirier, bien, il est embarqué euh, dans, dans quelque chose qui ne va pas trop trop bien actuellement. Puis euh, euh, il a peur, il a peur de tout et de un peu comme euh, Gilles, euh, Gilles Proulx. Au Gilles. Rendu à l'autre, c'est certain. C'est peut-être peut normal qu'il y ait peur aussi. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Fait que là-dessus, je vous, je vous laisse une bonne, une bonne fin d'après-midi. Il, il est 12h21, donc c'est 21h vers l'envers, ou 12h21, en tout cas, peu importe. On se reparle, puis partagez ça. Ce ne sera pas long.